Alors les stupéfiants, il a beau juré avoir arrêté, manifestement, il en avait quand même sur lui le jour de son interpellation. Et en fait, il n'a pas été interpellé parce qu'il était noir et producteur de musique. Il était interpellé parce qu'il avait une, une odeur de stupéfiants, manifestement. Donc on se demande desquels, hein, c'est quoi qui se sent à plusieurs mètres Je ne sais pas, tu as, as une idée, non Une sorte de, de tisale, non ouais, une, sorte de, une sorte de thé, euh, non, une sorte d'encens. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence. c'est du chinois.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 Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. Je n'étais pas George Floyd. Je n'étais pas Adama Traoré. Suis-je désormais Michel Zéclair, ce producteur de musique, injustement semble-t-il tabassé par euh, la police française bah, C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est la question que vous m'avez posée sur, via les réseaux sociaux, Twitter notamment, c'est celui où je suis le plus actif en ce moment. Alain, remplaçant de Christophe encore en convalescence, tu mettras évidemment les, en post-prod les différentes images et liens et arrobas euh, de mes comptes, des comptes sur lesquels me suivre et surtout plus que me suivre, me contacter. J'apprécie beaucoup que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je sais que c'est un peu un truisme de le dire, mais au-delà de 150... Enfin, quand on arrive à 150 000 abonnés YouTube, on n'a par définition plus le temps de répondre à tout le monde. Sachez néanmoins que je lis 99 de vos messages. Euh, et que euh, je tiens compte de vos propositions. Donc Michel Zéclair, c'est vous qui me l'avez proposé. Alors, ben, comme d'habitude, on va se garder d'avoir une réaction, une réaction partiale euh, ou épidermique et puis on va essayer de mettre un peu les choses en perspective, Alain, qu'est-ce que tu en penses Allez. Juste avant ça, qu'est-ce qui se passe du 17 au 25 décembre, Alain Alors, on profite, il n'y a pas Christophe. Il n'y a pas Christophe et il y a Nono. Alors Nono, c'est notre petit algorithme, c'est notre petit robot, puis désormais il a, il a même une voix, c'est même lui qui vous répond au téléphone quand vous vous inscrivez en tant que VIP. Et toute l'année, Nono, il a, il a une calculatrice, et puis selon le produit, selon le nombre de produits que vous mettez dans votre panier, selon le nombre de mes contenus payants que vous commandez, eh bien, il vous applique une petite remise groupée qui part de 7-8%, je crois, et puis qui passe à 10, et puis qui passe à 12, et puis qui passe à 14, etc. Selon, encore une fois, le nombre de séminaires que vous commandez en même temps. Eh bien, à Noël, il nous a déjà fait le coup l'an dernier et il nous a déjà fait le coup l'année d'avant, mais cette fois-ci, ça sera sur une période plus courte. C'était sur 15 jours il y a deux ans, c'était sur 10 jours il y a un an, et cette fois-ci, ça n'est que sur une semaine. C'est du 17 au 25 et ensuite plus rien jusqu'à fin mai, plus rien jusqu'à l'anniversaire du site. Si vous ne me croyez pas en pensant qu'il y aura des promos tous les mois, je vous garantis que non. Vous allez nous entendre, Christophe, Alain et moi, vous dire « il n'y a pas de promo ce mois-ci ». Donc pour la dernière fois jusqu'à fin mai, ça sera l'opportunité de choper mes contenus payants à prix réduit. Ce prix réduit, c'est quoi C'est que Nono, au lieu de vous faire 7 ou 8, il vous fait 15. Au lieu de vous faire 10, il vous fait 20. Au lieu de vous faire 15, il vous fait 30. Au lieu de vous faire 20, il vous fait 40. Et au lieu de vous faire 25% de remise, il vous fait 50. Oui, ça peut aller jusqu'à 50. Il suffit de mettre suffisamment de séminaires dans votre panier. Je vous laisse jouer à tout ça. C'est comme d'habitude sur le même site, la boutique des séminaires de Stéphane Edouard. Tout le monde sait comment elle s'appelle. Elle s'appelle matconsulting.fr. Pourquoi mat d'ailleurs Personne ne le sait Non, tu ne sais, tu sais pas Moi, je ne sais pas. C'est une, vieille... une vieille histoire, je vous la raconter. Ça n'a pas d'intérêt principal aujourd'hui. Ah oui, alors ceux qui, me pré... Ceux qui me reprochent toujours de dire, tu fais des promos sur tout, sauf sur l'offre VIP. Ben oui, c'est pas possible, parce que l'offre VIP, en soi, c'est déjà une forme de réduction sur vos contenus payants. Donc, on n'est pas au souk, on n'est pas à Babel Wed, on ne fait pas des promos sur des promos, ça, c'est pas l'éthique de la maison. Pour marquer le coup et pour rappeler que c'est Noël, j'ai quand même eu envie de vous faire un cadeau super stylé. Donc, jusqu'au 31 décembre, les inscrits à l'offre VIP... En plus de leur séminaire de bienvenue, etc., etc. j'aime bien faire des petits cadeaux physiques. C'est une, une, une pratique qui se perd sur le web. On offre que, on offre que des e-books, on offre des téléchargements. Mais ici, on n'offre pas que des e-books et des téléchargements. Pour fêter la 15e année de la chaîne du sociologue à lunettes, je vous offre tout simplement une paire de lunettes, non pas de vue, mais une paire de lunettes pour écran. Voilà, les verres filtrent les, la lumière bleue des écrans qui vous fatiguent et qui vous empêchent de bien dormir la nuit. Ça, c'est pour toute inscription au VIP avant le 31 décembre. Si ce pas un cadeau stylé, bah, écoutez, vous savez que vous pouvez vous adresser à mon directeur de la publication. Alors, suis-je Michel Zéclair bah, Avant de vous répondre, euh, déjà, moi j'ai envie de me souvenir un petit peu des affaires euh, similaires et de l'issue euh, qu'elles ont eues, hein, c'est-à-dire des découvertes finalement euh, post-l'émotion passée, des découvertes euh, qu'ont fait l'IGPN, qu'ont fait les journalistes, qu'ont fait les enquêteurs, non seulement sur les agissements de ces gens-là quelques minutes avant les exactions supposées de la police, mais également sur leur contexte familial, puisque c'est pas rien le contexte familial des Traoré, euh, si tu veux, ils sont 17 frères et sœurs, polygamie made in Mali, il euh, y a 15 délinquants sur 17, euh, ou 14, pardon, oh là là, j'ai diffamé, non, je crois que c'est 14 sur 17, euh, bref. Et puis, euh, ça n'a ça pas commencé qu'avec l'affaire Traoré, même si c'est celle qui a la plus longue traîne médiatique. Avant, il y avait l'affaire Théo. Hein, tu te souviens, Théo, euh, qui a fini avec un, un objet à un endroit qui n'était pas prévu pour l'accueillir. Bon. Alors, moi, j'ai envie de voir... Moi, j'ai une, une obsession dans la vie, c'est les récurrences. Enfin, je ne sais pas que les récurrences. J'ai aussi euh, euh, les femmes, le whisky, euh, les bagnoles qui vont vite et 3-4 autres trucs, mais... J'adore les récurrences. Et là, j'en vois une petite. Hein. Euh, 2016, affaire Traoré, donc je vous rappelle ma vidéo. Euh, il, euh, il était en train d'échapper à une énième interpellation. Une euh, immense majorité de sa famille sont, sont des délinquants et ont été en garde à vue, voire en taule, pour... Euh, pour extorsion, voie de fait, enfin, le co-détenu d'Adama Traoré a porté plainte pour viol avec menace d'une fourchette, bon. C'était en 2016, hein. ça paraît très récent parce que la famille du coup très vache encore jusqu'à jusqu très peu, mais en fait c'était en 2016, et en 2007 il y a eu l'affaire Théo, initialement présentée comme un pauvre, une, une, une victime du système, pas patriarcal celui-ci, mais une victime du système à broyer les nouveaux arrivants euh, qui les parqueraient, euh, dans, dans, qui leur feraient endurer des conditions de vie un, un, intolérables, euh, alors qu'en réalité le mec est, est, est quand même le, le neveu d'un ministre congolais, hein, le ministre de l'infrastructure congolais. Alors, on ne sait pas trop ce que fait un ministre de l'infrastructure dans un pays où l'infrastructure est assez sommaire, mais enfin, on imagine qu'il la développe. Et puis, euh, donc déjà, voilà, au niveau illustre, petit inconnu, euh, sans moyens et sans défense, euh, tout le monde n'est pas le, le neveu d'un ministre. Hein, moi, je suis le neveu de personne, je veux dire, aucun de mes parents n'a le bac, je me suis fait tout seul. Donc euh, je, je, je, je pense que Théo, déjà, éch échappé à cette catégorie. Mais d'ailleurs, la plupart de nos soi-disant victimes de racisme, Sibeth hein, Ndiaye, c'était la même chose, euh, ont tous des, de, la, de la famille euh, directe, hein, je ne parle pas de la famille éloignée relative, des arrière-petits-cousins, ils ont tous de la famille directe très bien placée en Afrique. dont on se demande d'ailleurs pourquoi ils ne gardent pas tous ces trésors. Pourquoi la famille sénégalaise de Sibeth India ne l'a pas gardé, on se demande. Pourquoi la famille congolaise de, de Théo ne l'a pas gardé, on se demande. La famille Lou Aka. Alors, rappel des éléments de contexte, hein, pour euh, l'homme déformé par la matraque. Euh, en juin 2016, donc antérieurement à la pénétration... Euh, une enquête avait déjà été ouverte euh, sur euh, Théo et sa famille pour suspicion d'abus de confiance et escroquerie. Hein. Euh, entre 2004 et 2016, euh, abus de confiance et escroquerie contre l'association All Ney Events 43. Donc quand je vous dis régulièrement à longueur de vidéo de vous méfier du tissu associatif des banlieues et des collectifs, bon bah manifestement j'ai eu le nez creux encore une fois. Association Olney Events, que présidait un des frères de euh, Théo et qui aurait, dé, qui aurait, au conditionnel bien sûr, détourné euh, en 18 mois la modique somme de hein, combien le frère de Théo Lamatraque a-t-il pu détourner en 18 mois Honnêtement, humainement parlant, comme, combien tu, tu penses Allez, euh, Dis une somme, euh, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros Un, un demi-million euh, T'es encore en dessous. 678 000 euros de subventions publiques accordées au titre des emplois aidés tout en laissant... Euh, donc, en fait, il est malin parce qu'il est double face. Tu vois, c'est un petit peu... C'est une sorte de famille d'être double face, apparemment. Euh, D'un côté, on récupère 678 000 euros d'argent public, donc en fait de notre argent, et de l'autre, on refuse ou on oublie de payer 350 000 euros de cotisations sociales. Hein comme disent les inconnus 650 et 350 ça fait le million le million et là tu nous mettras l'extrait du sketch des inconnus je crois que c'est le le milliard le million non il, le million il, il dit le milliard je crois. un grand moment d'émotion pour lucienne bien sûr le milliard. voilà le milliard. le milliard huit membres de la famille louaka oui parce qu'apparemment euh, comme disait euh, le ministère amer à, à l'époque hein, c'est toujours une histoire de famille chez eux Huit membres de la famille donc, ont reçu euh, de l'association 170 000 euros, dont 52 pour Théo. Voilà. Le 5 juin 2018, euh, Théo Louaka ainsi que ses deux frères et trois autres personnes liées au monde associatif, donc toujours en le gage de vertu, vraiment le monde associatif dans ces, dans ces univers-là, c'est vraiment un gage de vertu, moi j'ai confiance, sont interpellés pour soupçon d'escroquerie aux aides d'État, Dès le lendemain, Théo et son frère sortent libres de, de garde à vue, mais euh, en septembre, donc trois mois plus tard, il est, re, il est de nouveau mis en examen pour escroquer. Enfin, ça, ça, ça n'arrête pas, si tu veux. Mais bon, ça n'a pas empêché, évidemment, tout le gouvernement de l'époque de venir euh, prêcher euh, et se présenter, et se montrer à son, à son chevet, euh, comme on dirait au chevet du, du, du, du pape. Hein, quasiment. Euh, ils, ont, ils ont quasiment fait le voyage au Vatican, mais sauf que là, c'était plus près, c'était à l'hôpital Dolney, de, de, de ou je ne sais plus où d'ailleurs. Donc bon, bref, voit-on une récurrence avec Michel Zéclair euh, Alors Michel Zéclair, euh, je n'ai pas trouvé pourquoi il avait fait de la tôle, mais il en a fait. Il l'a avoué à Cyril Hanouna euh, sur, euh, sur C8. Il est passé par une jeunesse chaotique. Alors une jeunesse chaotique, quand vous entendez ça de la part d'un semi-délinquant, ça veut dire en gros, j'ai fait de la tôle, mais j'ai compris, j'ai arrêté. Antécédent judiciaire, trouve-t-on sur une autre source, qui doit être, je crois, euh, le point en valeur actuelle, un des deux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 je ne sais pas, tu as, as une idée, non Une sorte de, de tisane, non Oui, une, une sorte de thé, euh, une sorte d'encens. C'est de l'encens, tu sais, c'est pour purifier les mauvaises ondes. Il devait euh, faire brûler de l'encens à l'entrée de chez lui. Et donc, euh, pour consommer cet encens, euh, on, on, il n'avait pas de masque. Donc, absence de masque et consommation d'encens à proximité du, du domicile. Ce n'était pas en banlieue, c'était dans le 17ème. Euh, contrôle de police. Bon, alors moi, j'ai rien particulièrement pour les policiers. J'ai fait une vidéo récemment où j'ai expliqué qu'ils avaient été très injustes à mon encontre en, en, tra en me traitant au pire qu'un qu vrai délinquant, pour le coup, qui était, euh, qui était en, en, dans, dans leur bureau, qui était entendu, comme on dit, en même temps que moi. Je veux, Alain, je te, je te demanderai de, de prouver tout ce que je dis en mettant l'extrait où je suis assez. Euh, où j'en ai eu pas mal sur la patate par rapport aux policiers. Néanmoins, j'essaie d'être juste et ne pas tomber dans la guerre des gangs, c'est-à-dire dans un camp contre l'autre, ou, ou vice-versa, de façon stérile. Le mec, il avait vol avéré et récidive, et le flic lui passait du baume, tu vois. Et moi, et moi je devais me défendre face à un crétin, quoi, qui me, me disait, euh, non mais de toute façon, euh, c'est pas des formations que vous vendez, parce que moi, j'ai reçu une formation, euh, il partait à la retraite, euh, genre deux semaines après, et, et il n'élève jamais la, la voix ou le ton. Par contre, il l'élève, en fait, sur des contribuables euh, modèles. Je remarque donc là, que ce n'est pas quelqu'un qui a été arrêté parce qu'il était noir, c'était quelqu'un qui était arrêté parce que ça sentait la bœuf, disons les choses clairement, et parce qu'on ne portait pas le masque. Donc là, moi, je ne fume pas de bœuf, je ne fume pas du tout d'ailleurs. Imaginons que ça m'arrive, on est en année de confinement, à tort ou à raison, ce que j'en pense du confinement et du port du masque est une autre affaire, mais on est dedans à tort ou à raison je fume de la bœuf devant chez moi, euh, les flics me contrôlent. Dans ma tête, de, à moi, noir ou métisse, je me dis, bon, bah, je ne vais pas la ramener. Je ne devrais pas avoir de la bœuf et je devrais avoir mon masque, et pas le contraire. Je vais prendre 135 euros pour le masque et je vais prendre, euh, à mon avis, rien du tout euh, pour la bœuf parce que, me semble-t-il que judiciairement, ça passe crème. Donc, je vais avouer que je vais avouer, euh, je vais me faire faire la morale et puis ça va passer crème. Non, alors, manifestement, avec lui, là, ça n'a pas été son, son idiosyncrasie, ça n'a pas été son réflexe. Donc, euh, lui, son réflexe, ça aurait été d'abord d'essayer de rentrer chez lui euh, sous prétexte que dans une propriété privée, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je ne l'aurais pas tenté à titre personnel. Ça m'est déjà arrivé de me faire contrôler par les flics en bas de chez moi. J'habitais à Nice à l'époque, c'était il y a très longtemps, j'avais une vingtaine d'années. Ils devaient chercher quelqu'un dans la résidence, je ne sais pas. J'étais avec mon copain Guillaume, on était à la barrière de l'immeuble. Je sais pas ce on, faisait, on discutait en bas, on n'avait ni, ni stupéfiant, ni, ni, ni rien du tout. Bon, ils m'ont demandé euh, ce que j'étais, mes papiers. J'ai dit, je ne les ai pas, je suis en bas de chez moi. J'ai réussi à rester calme, il ne m'y a rien arrivé, si tu veux. Là, manifestement, ils ne savent pas la jouer, ces gens-là, avec la police. Ils ne savent pas se comporter, il y a quelque chose, ils les énervent. Donc, encore une fois, je cite... Euh, le site, euh, je crois que c'est OJM quelque chose, euh, on mettra les sources en, en, en description ou à l'écran, euh, il aurait essayé de rentrer chez lui et de s'agripper à la porte. Bon, là, le problème, c'est que quand tu commences à agripper un, que ce soit un, un lampadaire, la porte ou quoi que ce soit euh, pour empêcher d'être contrôlé, ça commence à s'apparenter à un petit peu de rébellion. Je ne sais pas si stratégiquement c'est la bonne idée. Qu'est-ce que ça te coûtait de payer ton amende, de dire « Ok, okay d'accord, vous avez raison, très bien, euh, je, je paye. Bon. » Et puis là, euh, comme les flics, ça les aurait énervés, si tu veux, ils auraient essayé de le tirer. Et là, il aurait appelé, alors, se, alors selon la police, en renfort, selon son avocate, à l'aide. Donc on voit que la, quand la qualité de ta défense, c'est de jouer sémantiquement sur la différence renfort et aide, tu peux te dire que tu as peut-être quelque chose à te reprocher, mais enfin bon, ça encore une fois, c'est mon avis. Euh, il aurait appelé, en fait, euh, dix, dix amis, hein, parce que c'est toujours le, le coup de la tribu, hein, c'est comme Théo, tu vois, euh, tu n'as jamais moins de dix frères et sœurs et tu n'as jamais moins de dix amis chez toi. Hein, c'est pas possible. Donc en fait, il avait dix amis euh, tout, rappeurs chez lui au sous-sol. C'est classique, tout le monde a 10 amis au sous-sol en permanence, euh, moi aussi, tu vois. En période de confinement, c'est autorisé euh, je sais même, oui, Alain a raison, on ne sait même pas d'ailleurs si c'était autorisé en période de confinement, peu importe. Il avait 10 amis en bas, et du coup, les flics se seraient, dit, se seraient dit merde, on va se retrouver à 3 contre 11. Donc, du coup, nous aussi, on va appeler des renforts. Donc, du coup, les flics ont appelé des renforts, et à la fin, ils étaient 30. Alors là, l'argument de Michel Zécler aurait été on me demandait de sortir, euh, je ne suis pas sorti, car je refuse de me faire interpeller par des gens violents. Oui, non mais d'accord, si tu veux, mais je pense qu'avec un autre postulat de départ qui aurait été « j'ai fauté, j'accepte de payer une amende et je coopère », je pense que ça, ça, serait mieux, ça se serait mieux passé. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à être Michel Zéclair. Alors, je n'adhère pas à la théorie selon laquelle euh, il se serait balafré tout seul, je sais que les... les les conformismes de l'anticonformisme, les complotistes en chef euh, auraient dit euh, « il ne peut pas avoir guéri », etc. etc. « Tu montreras Alain la photo du visage balafré, la photo du visage euh, non balafré ». Moi, je n'y crois pas, tout simplement parce qu'on voit très bien qu'en fait, il a été ouvert au cuir chevelu et que les traces de sang euh, sont en fait le sang qui a coulé de son cuir chevelu. Il a pris la photo qui, évidemment, la plus la plus accréditante de, pour sa thèse, mais on l'aurait tous fait. Je ne crois cependant pas à la thèse selon laquelle les blessures il se, se, se laisseraient infliger. Il a, entre guillemets, guéri parce que les cicatrices n'étaient pas sur son visage et qu'elles étaient sur son crâne. Sur, donc il suffisait de se laver, si tu veux, pour enlever le sang. Et ensuite, quand il est passé en télévision, bah, vous n'êtes vous pas sans savoir qu'en télévision, on est abondamment maquillé par des professionnels et qu'on est éclairé par des lumières pro. Enfin, je le sais, j'en ai fait. Donc évidemment, qu'on ait le teint frais, euh, le vendredi, alors qu'on s'est fait agresser le mardi ou le mercredi, c'est pas impossible en télévision, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc moi, je pense que les blessures sont réelles. Je pense que néanmoins, il euh, y a un problème de défiance, d'absence de coopération, voire de rébellion. Et euh, ensuite, il y a aussi un, également un problème d'injustice dans la façon dont la gauche, au sens large, pas la gauche politique, mais la gauche euh, euh, pro-minorité... Euh, toujours euh, apte à sauter au chevet euh, des soi-disant plus faibles, quand en réalité les plus faibles sont souvent ceux qui, ceux qui commettent statistiquement le plus d'exactions tout au long de l'année. La gauche tombe sur le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Darmanin, d'un gouvernement qu'elle a ardemment œuvré à mettre au pouvoir. Hein, Souvenez-vous des unes de libération quand Macron était en « balotage » contre Marine. Imaginez deux secondes que ce type de violence policière ait eu lieu pendant un quinquennat marine. Là, on, on, on, a, on nourrissait l'arbalète du camp d'en face pendant 50 ans. On n'aurait plus jamais vu un gouvernement souverainiste ou nationaliste pendant 50 ans, au titre que, pendant la seule expérience, euh, des pauvres petits euh, Congolais euh, multicondamnés euh, auraient été violentés. Bon. Donc, comme d'habitude, euh, la gauche ne dort plus de la nuit quand la victime est un peu métissée, un peu colorée, euh, un peu décartier et en fait le symbole d'une violence policière systémique. Quand le Français de base, aussi dit dans certains milieux de souche, qui ne, re, qui ne rejoignait plus les deux bouts en fin de mois, a, a décidé qu'il euh, allait mettre un gilet jaune et manifester pacifiquement, il, là, on pouvait l'éborgner, on pouvait euh, tailler des, le, le, lui faire perdre l'usage de ses mains euh, sans, sans, sans susciter la compassion du monde artistique, du monde musical et de libération. Mais manifestement, euh, quand c'est un, un éminent producteur de rap, là, tout à coup, la, la compassion est, est, est immédiate. Mais ce que j'en pense, c'est que, désolé, j'arrive pour toutes ces raisons-là en, en dépit de toute ma bonne volonté, j'arrive pas à être Michel Zéclair. Je suis désolé, je n'y arrive pas. Je n'ai pas grandi avec une cuillère, un argent dans la bouche. J'étais dans un collège où il y avait, certes, je n'avais pas de copains gangsters, mais il y avait une ZEP, une, comment ça s'appelle À l'époque, ça s'appelait une CES, section d'éducation spécialisée. Une des dames qui me gardait était dans des tours HLM d'un quartier de Nice qui s'appelle Les Moulins et qui craint, et qui craint toujours aujourd'hui. 30 ans plus tard, je enfin, la drogue, on me l'a proposé, les larcins, on me les a proposés, les jeux louches, on me les a proposés, les fréquentations louches, on me les a proposés, tout ça je l'ai vu passer et j'ai fait un autre choix. Voilà. Comme dit Spike Lee dans Do The Right Thing, j'ai fait un autre choix, euh, résultat, je n'ai pas fini en taule. Euh, résultat, je gagne ma vie honnêtement. Alors, résultat, malheureusement, j'ai pas dix euh, rappeurs euh, qui, enfin, malheureusement ou heureusement, euh, qui fument de la bœuf euh, dans, dans ma cave, mais en même temps, euh, est-ce que j'en ai vraiment envie, tu vois Et du coup, euh, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, quand la police est un peu relou, ça se termine soit en écoutez, euh, ça va maintenant, merci, au revoir, voilà mes papiers, soit dans le pire des cas, avec mon avocat, comme ça s'est produit l'année dernière, euh, suite à la fausse plainte là, qui a été déboutée, qui n'a mené à rien. Le mec était super relou, mais euh, j'ai pas eu droit à ce genre de traitement. Alors, vous trouvez, vous, ça, ça passe peut-être pour de l'arrogance l'avenir me donnera peut-être tort je serai peut-être un jour pris à partie et molesté sans raison auquel cas, euh, bah écoutez euh, je me priverai pas de le, de le faire savoir et de réviser mon jugement mais moi ce que je vois c'est que pour l'instant le rap fait enfin le rap et ces chambres euh, d'écho que sont euh, Libération, euh, Slate et tous les médias progressistes euh, non seulement ne, ne souffre pas outrageusement de ce type de violence, mais en fait les cherche et les provoque. Le rap, c'est la cicatrice qui suppure sur la gangrène de la violence. Il se nourrit de ce type de bavure pour entretenir le mythe d'une guerre des gangs, de tous les gangs contre la police. Cette musique est un écosystème à fabriquer des homicides et cette musique ne, cet écosystème cette musique ne survivrait pas sans sa dose régulière d'injustice. Et quand ce type d'injustice vient à manquer. Ils s'inventent des clashs entre chefs de meute, c'est leur spécialité, sur les réseaux sociaux, des ricks dans les aéroports, dans les McDo, dans les magasins de survêt. Il y a eu une époque où le rap survivait musicalement, c'était ce qu'on appelait l'époque MC Solar, où on essayait de faire un petit peu comme Miles Davis a fait à la fin du Jazz Fusion, c'est-à-dire en considérant que le bop avait atteint, on avait atteint toutes les limites du bop, c'est-à-dire dans ses déclinaisons euh, euh, bop, post-bop, hard-bop avait atteint ses limites et tout à coup il a introduit le modal, c'est-à-dire jouer du bop différemment, puis la fusion, c'est-à-dire introduire des musiciens d'autres secteurs et des instruments euh, comme la guitare électrique, etc., qui n'était pas la guitare jazz à la Grande Green, mais qui était plus la guitare électrique à la John McLaughlin. Et donc il y a eu ce mouvement de jazz-fusion, qui a été l'import d'autres sonorités sur une musicalité jazz, sur une rythmique jazz. En rap, ça a été pareil, il y a eu un rap, je ne vais pas dire symphonique, mais en gros, vaguement mélodique, qui était l'époque MC Solar, I Am, etc. Qu'a enterré NTM, même si NTM, avec La Fièvre, il y avait encore un, un dé, un, une fin d'effort mélodique, et désormais, il n'y a plus aucun effort mélodique, le rap tient sur le message qu'il sous-tend, qui est un message de guerre des gangs, soit entre eux, soit contre la police. Et encore une fois, euh, il ne s'appuie que sur la dernière injustice récente, hein, c'est-à-dire aux États-Unis, il voilà, faut toujours qu'il y ait un meurtre de rappeur pour que toute la génération de ses successeurs l'érige en totem et s'y réfère. Hein. Donc euh, Tupac, euh, le gros, la Notorious Big, euh, cette musique ne survit pas musicalement, elle survit par le dernier homicide de rappeur ou la dernière perte d'une de ses égéries ou d'un de, de ses totems. Donc cette violence, elle n'en souffre pas, elle la génère, car elle est trop pauvre musicalement pour s'en passer. Telle est ma conclusion du jour. Euh, Faites-moi changer d'avis si vous y arrivez dans les commentaires, si cette vidéo vous a instruit, rétribuez-la avec un pouce, si elle vous a diverti, rétribuez-la également avec un pouce. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne du mec qui essaie de dire la vérité sur des sujets sans choisir la pente de la facilité qui lui, a, qui lui octroierait tout, tout, beaucoup plus facilement des fans, et eh bien rétribuez ce combat pour la vérité en vous abonnant à la chaîne. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.